donc c'est là qu'on met deux euros. Mais il est interdit de faire des photos. Oh, oh, J'ai plein de pièces. Non, attendez, <rire> attendez. Et c'est pas une photo pour vous Et c'est contestable Je savez que c'est trop et... Oui, ou pour... C'est et ce n'est pas interdit, et non, ça fait partie. Voilà. Vous faites comme vous voulez, déjà fait bien conseil. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Vous Merci.